Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'organise ce samedi 7 mars un don de véhicule en double live sur les chaînes de Nuwane 12 et Brutamer. Ce don de véhicule concerne les joueurs sur PS4. Ainsi il débutera dès 13h sur le live de Nuan 12 et à partir de 17h sur le live de Brutamer. Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement le véhicule modette qui vous intéresse. Avec une peinture 3D, plaque Youngton, roue bénisée, fin, vous pourrez aussi avoir des véhicules d'arène, véhicules de bois de nuit, etc. Pour bénéficier de ce don de véhicule, il vous faut Disposer d'un centre d'opération mobile avec un module 3, le dépôt de véhicule personnel Avoir une LEDJ dedans Avoir un ami dans une visée différente de la visée libre Disposer d'un micro pour rejoindre la vocale Être membre de l'un des trois crews suivants HTSP, LCDP, MTX1 Et le mettre en cours principal pour le don Être abonné aux trois chaînes HTSGTA5, Brutamer, new 12 ce don n'est pas compliqué, il est relativement simple pour le receveur. C'est pour cela que nous vous demandons d'être très attentif pendant la manipulation. Vous trouverez donc en description de la vidéo les liens des chaînes et des crews sur le social club de chacun.